Voilà, je poste cette vidéo pour vous présenter le water cooling MSI, le MPG Core Liquid K240, qui c'est celui-ci. Voilà, vous avez la, la, la nomenclature de ce Core Liquid, c'est le K240, il est marqué ici, vous le voyez. Mais vous l'avez aussi en K360, il existe la gamme juste au-dessus, à trois ventilateurs. Moi, celui-ci me conviendra très très bien. Pour ma nouvelle configuration alors euh, dans la boîte vous voyez dans cette boîte ci euh, elle se compose euh, bah, je vais l'ouvrir devant vous comme ça vous verrez en même temps elle se compose bah, du guide hein, le guide de, de montage qui est en papier glacé que je trouve qu'elle est assez sympa bien bien explicite vous voyez ça explique tout ce qu'il y a dans cette boîte hein, euh, vous avez tous les toutes les vis, le capot, le, les, tout ce qui est les petits câblages, les, adapta, les, les adaptations pour euh, soit les Intel ou soit les AMD, hein, euh, les, voilà, là, voilà. je vais vous le montrer là. Là vous voyez ici, vous avez toutes les nomenclatures pour Intel, pour les supports du CPU, vous voyez ici. Là, vous avez le CPU ici avec son support. Vous avez toutes les nomenclatures ici pour, pour Intel. Et de l'autre côté, sur l'autre page, vous avez tous les nomenclatures de CPU pour la, la, la marque AMD. Voilà. Alors, ben, dans cette boîte, ben, elle se compose ben, très précisément, ben, bien sûr, des deux ventilateurs RGB de chez MSI qui vont avec. Bien sûr, avec leurs deux petits câbles tressés. Je trouve ça hyper classe, hyper sympa, vous voyez, vous avez les deux branchements pour chaque câble, hein. vous avez euh, les, les câbles pour, le, pour les, les fans ici, voilà, ensuite, alors ensuite vous avez bah, le, le primordial, hein. vous avez le CPU, bien sûr, je vais vous le montrer ici, le CPU avec l'écran LCD qui se trouve ici, qui est programmable sur, euh, par rapport à euh, une application de chez MSI que je vous ferai le, le petit montage que je mettrai avec la vidéo pour que vous voyez bien euh, la, la configuration du, de l'écran LCD soit vous pouvez laisser le logo soit vous avez la, la vitesse du processeur dessus et il n'y aura aucun souci euh, vous pouvez faire ce que vous voulez là derrière vous avez bien sûr la pâte euh, thermique qui est déjà dessus hein, vous n'avez pas besoin d'en rajouter et bien sûr, vous avez, je vais le poser pour ne pas l'abîmer, et vous avez bien sûr tous les câblages de branchement. C'est sûr, hein, quand les gens ne connaissent pas euh, les montages PC, pour eux, c'est du charabia et du chinois. Alors voilà, vous avez les, le, la prise, celle-ci, celle, cette, cette prise-là, c'est pour la prise que vous allez mettre sur le branchement euh, JUSB de votre carte, euh, de votre carte mère ensuite vous avez ici bien sûr les, les branchements pour les, les deux fans vous allez brancher vos deux fans dessus avec ce petit câble qui est fourni avec bien sûr pour comme ça ça vous évite d'avoir une ribambelle de câbles qui traîne voilà après vous avez les deux branchements le branchement pardon, du cpu ici que vous brancherez sur votre carte mère et puis ensuite l'alimentation bah, du cpu hein, vous avez une alimentation SATA. Voilà, vous avez tous ces branchements à mettre sur votre carte mère et sur votre euh, boîtier d'alimentation. Ensuite, bah, vous avez les, comme je disais tout à l'heure sur le, la petite revue, vous avez les adaptateurs AMD avec les vis AMD qui sont dedans. Bah, je vais vous les sortir comme ça, vous les verrez mieux. Voilà, là vous avez les vis pour AMD. Vous voyez, c'est bien marqué dessus AMD là après vous avez les vis avec les rondelles pour fixer les, les fans sur le radiateur et là vous avez bien sûr tout ce qui est visserie pour toutes les versions intel après ici vous avez les socles pour intel et ici pour amd voilà amd intel voilà vous avez tout ça tout ceci et après, bien sûr, hein, vous avez le radiateur en 240 qui se trouve là protégé par un petit carton. Je vais sortir devant vous. Voilà, vous voyez le radiateur. Voilà. Très très beau radiateur. Très bien fait. Vous pouvez, après, je vais vous montrer. Hop. Ici, vous avez les emplacements. Euh, voilà. Ici, vous avez les emplacements, comme vous voyez, pour les visseries des CPU, des, pardon, des fans, des deux fans. Voilà, là c'est la version 240. Mais vous, vous aurez bien sûr euh, 120 mm de plus si vous prenez la version en, 300, en 360. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, hein, à lâcher vos plus, plus beaux pouces, et puis à marquer vos commentaires en bas. Et si cette euh, cette belle bête bah, vous intéresse, bah, je vous mettrai les commentaires, euh, je vous mettrai le, le lien de de ce, de ce de ce de ce produit pardon voilà, je vais y arriver je vous mettrai le lien de ce produit pour que vous puissiez à votre tour en bénéficier pour pour euh, votre configuration si vous voulez bien sûr euh, l'octroyer pour votre configuration alors bah, je vous remercie à tous et toutes et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez à la prochaine voilà, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur je vous montre l'application ici qui se trouve ici. Vous pouvez la télécharger sur Google. Hein. Vous marquez euh, application corps liquide LCD K240 ou le K360. C'est la même application. Vous l'ouvrez. Moi, je l'ai déjà ouvert. Hop. Et ici, vous avez toutes les configurations à faire. Vous avez la configuration du hardware monitor, des images. Vous voyez, vous avez le choix des images ici. Je pense qu'ils vont vous proposer plusieurs images à intégrer sur le LCD du CPU le Customize Banner, le système Clock. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous irez, euh, je pense, paramétrer les Fan Settings. Ici, je pense que vous irez paramétrer ceci. Je ne peux pas vous expliquer parce que là, je ne l'ai pas encore branché sur le CPU. Je ne peux pas vous dire. Et après, vous avez le Fan RGB, bien sûr, pour, je pense, paramétrer et configurer les Fan RGB pour la future... Euh, config que vous voulez faire dans votre PC. Alors ben bah voilà, euh, je vous dis à toutes et tous à une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un pouce bleu et marquez vos commentaires en bas de la vidéo. Ça me permettra à faire de meilleures vidéos, à m'appliquer pour vous, pour vous faire de meilleures qualités. Alors euh, bah, je vous dis à une prochaine. Je vous mettrai bien sûr le lien en bas de la vidéo pour les personnes qui seraient intéressées par ce water cooling de chez MSI. Je vous mettrai le lien pour y avoir accès direct. Alors bah, n'hésitez pas, hein. et puis je vous dis à toutes et tous, à une prochaine. Au revoir.